Tu ouais m'asseoir Ouais Y'a pas grand monde hein Non, non pas vraiment Non euh, c'est cool Moi je tournais un peu pour trouver des jeunes un peu mais... Ouais non c'est pas facile de, ah. de rencontrer quelqu'un de sympa Ouais c'est vrai à qui parler tout ça c'est... cool Ouais, ouais. Bah, Je suis content qu'on se soit rencontrés J'aimerais bien euh, une petite partie de bowling ça te dirait Ouais Ouais Grave Tu sais jouer Ouais Ah bah cool alors on a qu'à y non, aller Non euh, a pas de bowling en fait Ah bah oui non. Ouais. On peut boire un verre Ah bah ouais, ouais, avec ouais. plaisir, ouais. Ok. On y va Ouais, okay. ouais. <rire> super. Parce que... Ça me revient en fait, si de l'autre côté, il y, y a un petit bowling avec, ah ouais. avec des toutes petites boules. Je vais chercher mes ah, petits souliers, ouais, tu m'attends, hein, j'arrive, okay. Cool. ok, je t'attends à côté du flipper.